Bonjour, bonjour chef. Je remercie le grand maître Ami Yue. Merci beaucoup grand maître pour tout ce que tu as fait. J'ai fait la multiplication avec le grand maître Ami Uwe. Et les génies ne m'ont pas donné la honte. Les génies ont réalisé, ont réalisé la multiplication. C'est vrai. Pour contacter le grand maître, il faut Utilisez ce numéro, le plus 229, le, 60, le 65, le 78, le 84, le 80, c'est le numéro du grand maître. C'est pas, pas les faux faux, écrivez au maître et vous allez voir de, de vos propres yeux. Écrivez le maître et vous allez voir de vos propres yeux. Merci beaucoup, parce que les génies n'ont pas donné la honte. Merci, je vous remercie. Les, les génies. Et je remercie le grand maître. Merci beaucoup. Merci pour tout.